Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je me suis levé pour aller au vide grenée live du coin. Euh, bon, à mon avis, il y a de fortes chances que je me suis levé pour rien. Donc, vas-y, on va faire. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai trouvé deux trois trucs. Bon, on va retirer un petit peu. Parce que j'ai un peu d'argent, mais pas assez. Euh, j'ai pris 50 euros, on va voir ce que ça fait. Euh, non, en petite coupure. Bon, il est 6h30, je suis à une 10 minutes du grenier, je suis un peu en retard, mais franchement, je sens que je me suis levé pour rien. Je veux pas grand-chose du tout. Yo, salut tout le monde. Bon, j'espère que ça va. Enfin, rebonjour plutôt. Bon. Alors, celui de grenier, je me suis levé un peu pour, euh, pour rien. Je me suis levé pour des noisettes. Pour pas grand-chose. Alors, bon, j'ai pas filmé parce que c'est parce que pas dans, ma, dans mes habitudes de filmer et en plus euh, ça peut prêter à ambiguïté. Donc voilà quoi, donc euh, dans le doute, euh, je préfère pas filmer. Euh, de ce que j'ai retiré, de mon budget que j'ai retiré ce matin, euh, je sais pas combien j'ai dépensé, il faudra que je fasse ce compte, mais il me reste encore pas mal d'argent, tellement que c'était nul, j'ai rien trouvé. J'ai strictement rien trouvé. Alors, je, tout d'ailleurs, je vous donne les anecdotes. Euh, à la suite de, de certains trucs qui, est plutôt, qui sont plutôt comiques, c'était plutôt marrant, deux trois trucs qui étaient marrants, franchement, euh, des prix hallucinants aussi, certains franchement ils te disent oui, c'est euh, un plus cher sur internet, ouais frère euh, d'accord c'est plus cher sur internet, c'est vrai t'as raison, mais tu crois que, que c'est pas pour autant qu'un vide grenier normalement tu dois baisser tes prix euh, comme il faut, c'est pas si tu te mets très légèrement en dessous, vas-y ça vaut même pas le coup moi pour très dessous, je reste chez moi, je dors et puis voilà quoi. Bon en tout cas j'ai pas trouvé grand chose. Là il y a un deuxième vide grenier qui est sur mon chemin de retour, j'ai vais m'y arrêter, et sinon après voilà, quoi, on va rentrer et puis... et puis on va faire ce qu'on a à faire, on va continuer son dimanche, ménage et tout. Ma femme elle attend que ça, que je fasse le ménage. Elle attend que ça, là de pied est ferme, que je suis à l'âge, nettoyage, je tire et tout. Mais bon, ouais, bah je vais m'y plier, hein, j'ai pas le choix, je tout nettoyer là, je suis dans un deuxième vide grenier. Au retour, c'est vraiment que de chez moi. Je m'arrête au retour maintenant. Euh, j'espère, euh, j'espère que la pêche sera un peu euh, un peu meilleure, mais je suis pas sûr. On verra, on verra, on verra. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. À tout l'heure. ciao, heureux tout le monde. Bon, cette petite brocante, bah c'était pas terrible, mais c'était marrant. C'est le principal déjà. C'était marrant parce que j'ai pris deux, trois, j'ai pris quelques jeux. Et j'ai pris les jeux avec euh, un groupe de Rome. Donc, euh, bon, je savais qu'il y avait moins de négocier. Parce qu'ils avaient mis un peu cher, je trouvais. Donc, je dis un prix, elle m'a dit non. Après, je lui dis, c'est quoi ton dernier prix elle me, elle me donne un prix, elle me dit, ouais, 10 euros, tout. Je suis ah, franchement, 10 euros, euh, madame, euh, t'es dur quand même, hein, madame. Hein. Parce que franchement, 10 euros, en plus, je sais qu'elle s'en fout. Bon, ils sont, ils sont quand même en état nickel, à, à part euh, qu'ils sont un peu sales. Bon, ça sera un coup de chiffon, c'est pas c'est pas très grave et euh, je lui ai écoute euh, moi 6 euros madame elle m'a dit non 6 euros je peux pas et tout euh, non non non euh, 6 euros c'est pas possible elle m'a dit euh, tu sais euh, avec l'accent euh, l'accent un peu fort euh, un peu brut elle me dit non non c'est pas possible 6 euros je fais ok madame pas 6 euros c'est pas possible vas-y moi je te prends 8 euros 8 euros c'est mon dernier prix je me suis dit à ouais, 8 euros c'est bon je prends et je t'ai déterminé je me dis si à 8 euros je l'ai pas Rien à voilà, foutre, je dépose tout, je ne prends pas, je m'en fous, je prends pas. Euh... Il y avait un mec en plus, il était passé avant moi, il m'a dit Ouais, ah, fais attention, parce que certains jeux, euh... bon, je contrôle à chaque fois, il y a certains jeux qui n'ont pas, pas de CD. Donc, euh, bon, de tout ce que j'ai pris, il y avait deux jeux qui n'avaient pas de CD, mais ça, j'étais au... au courant, je les ai pris pour les boîtes qui étaient nickel et qui est et tout. Donc, je dis Écoute, madame, moi, c'est 8 euros, ça apprend on à laisser. Elle me dit Non, non, euh... bah laisse, je fais OK, je laisse, je pose. La famille, je pose. Je commence à partir, elle revient, elle me fait hey, C'est bon, prends prend 8 euros et voilà quoi Mais fais un effort, s'il te plaît, je fais ah, pas d'effort, c'est 8 euros madame, ou c'est rien. Elle me dit ok 8 euros, je fais merci. À madame. Je lui dis après madame, hein, franchement, tu es dur en affaires, hein, Parce que tes compatriotes, à chaque fois, tu négocies facile, toi Toi, t es, t es dur en affaires quand même. Hein. Franchement, t'as du son rebeller dans, dans tes veines qui coulent hein, madame. Hein. Ah ouais, donc ouais, je les ai pris à 6 euros, à 8 euros, pardon. Donc voilà, ouais, je suis ressorti avec un petit, un petit lot de jeux Xbox, euh, première génération, et euh, des boîtes vides PSP, donc euh, je, je vous montrerai ça, bon, on se revoit tout de suite pour le débrief. Bon, petit retour de vide grenier, euh, bon j'en ai fait deux, euh, le premier était à, peu près à 5 km de chez moi, donc pas très loin, le deuxième était à 2 km, c'est vraiment son chemin de retour, j'ai même pas fait un détour, rien, je suis vraiment passé devant, une place quasiment devant, donc tranquille. Bon, après, j'ai pas fait des affaires de ouf. Bon, premier vide-grenier, en tout cas. Euh... En tout cas, c'est pour ça que je me dis Attends, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vide-grenier, je me suis levé et tout. Bon, je sentais que j'allais me lever un peu pour rien. Enfin, pour rien, non, j'ai chopé quand même quelques jeux. Mais franchement, c'est plus les bonnes affaires euh, d'il y a quelques années, les vide grenier, hein. Quand t'arrives, ils te mettent des prix de ouf. Euh... Où Ou il y a des jeux, ils sont dégueulasses de chez gars. Je sais même pas comment c'est qu'il y en a qui achètent ça. Franchement, il y, y, y en a, ils achètent des jeux, c'est pour acheter. Franchement, y a, y a mes frères, il y, y a des jeux, ils valent même pas le coup, ils ne le prennent même pas tu trouves moins cher sur internet et en état nickel et avec une assurance euh, paypal ou vinted ou des trucs comme ça donc euh, je sais même pas pourquoi tu te prends la tête certains deux de fois pour des jeux super chers euh, certains pff, laisse tomber c'est pour vous dire euh, je suis arrivé sur un stand le premier stand je vois mais y a pas mal de jeux super Nintendo euh, 64 et tout ça bon je me dis ouais c'est un peu hors vendeur mais franchement les jeux certains c'est dégueulasse c'était dégueulasse, dégueulasse de ouf des jeux oui et tout super dégueulasse des vieux jeux euh, pourris certains et tout Bon il y avait 2-3 jeux qui m'intéressaient, j'allais lui poser la question combien ça coûte. Et ce qui m'a fait changer d'avis, je me dis, c'est rien, je vais perdre mon temps, il va me sortir un prix de ouf. C'est qu'à un moment il y avait une manette PS3 toute pourrie, toute dégueulasse. Franchement, être traîne par terre, je même pas. Mais franchement, vous verrez, la manette PlayStation 3, elle est dégueulasse. Et il n'y a pas d'autre mot. Dégueulasse à mort. Et euh, le mec qui prend ça, il va mettre trois jours à la nettoyer. Et quand euh, il, y a, il y a une personne qui s'intéresse, manette PS3. Il dit combien à mettre PS3 L'autre il dit 15 euros. Quoi 15 euros T'as fait une toute pourrite même à 2 euros, je ne prends pas. Donc c'est ça, c'est que quand j'ai vu qu'un maille était à 15 euros, je me suis dit, je ne vais même pas demander le jeu. Euh, next, je pars autre part. Bon après, j'ai vu, euh, je suis arrivé sur euh, 2-3 stands, j'ai trouvé 2-3 jeux. Bon, y a certains, c'était des revendeurs. Ils n'étaient pas trop chauds pour négocier. Finalement, ils ont accepté de négocier. Euh, certains, c'est un revendeur, d'autres non. Bon, je vais commencer avec les jeux PS3 que j'ai trouvé. Alors je trouvais Little Big Planet. alors j'avais l'avais déjà, je crois que j'avais en version euh, essentielle, complet, en très bon état, et je crois qu'il est, ouais ça j'avais pas pu ça regarder, il est nickel de chez nickel, franchement, bon j'ai essayé de négocier à 1€, euro, il voulait pas trop, il m'a dit 2€ c'était pas très cher, donc euh, vas-y les 2€ euh, j'ai pris, euh... celui-là, alors je sais plus si je l'ai payé, si j'ai payé euh, les si j'ai payé un ou deux euros j'ai payé un euro sur oh, ouais j'ai payé un euro je crois donc 1 euro battlefield Limited 3 état à super nickel j'aime bien les, toi j'aime bien les jeux quand tu un petit c'est propre tout est propre c'est pareil. la boîte elle est lisse c'est doux c'est doux c'est plus doux que la peau d'un bébé bon j'exagère peut-être mais on n'y est pas vraiment presque là à 5 Version essentielle, bon, la boîte est un peu niquée. Mais bon, je l'avais normal, mais j'ai pas en version essentielle. Et un euro bon, ce n'est pas très, pas très cher, donc voilà, quoi. j'ai pris. Nickel de chez Nickel. Voilà. Ensuite, ça, c'était sur un autre stand. J'ai pris deux, euh, deux jeux Xbox première génération. Par contre, je sens qu'ils sont sales. Ouais, deux jeux Xbox première génération. Le premier, c'est Brut Force. 1 euro on voit je pense que vous voyez ici il est un peu dégueulasse bon c'est pas il l'air d'être en bon état quand même ce sera juste un coup de chiffon c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de les, de les nettoyer mais après t'inquiète ça passe directement au lave-vaisselle le truc le bordel donc voilà est un nickel ah tiens il y a un, che un cheveu de mamie je crois je sais pas franchement les frères n'est pas de vas-y avec dos c'est un cheveu de mamie qui avait dedans, ah par contre le CD est des un peu, bon oh, non il est propre, il est juste un peu sale, ouais un peu poussiéreux, vous vous souvenez ça à l'époque où on soufflait sur les... sur les jeux Super Nintendo et tout, moi je fais pareil mais sur Xbox, non là, je rigole, pourquoi j'ai fait ça, c'était pour tirer la poussière, donc voilà, bon état, complet, vendu même avec euh, un peu de terre, donc voilà, un euro ensuite, Toujours sur cette euh, même brocante, sur ce même stand. Toujours un euro. Bon, un peu moins ça, celui-là. Splinter Cell. Chaos Theory. Un euro. Complet. Nickel. Ça ne mange pas de kebab, les amis. Il y a même euh, y a même une pub. Alors, c'est la pub vraiment... Ah ouais, il y a même la pub Ubisoft d'époque. Euh... Ah, par contre, ça... Ah, même la pub Célio, les frères. La pub Célio, Splinter Cell. Je ne savais même pas qu'il y avait une pub à l'époque. Donc voilà, 1€. Euro. Le mec qui m'a dit, -y. il y avait deux jeux Xbox qui traînaient. C'est le seul jeu qu'il y avait. Je lui dis combien de jeux, il m'a dit. 1€ euro le jeu, je lui bah vas-y. C'est pour moi. Je prends. Donc 1€. Euro. Ensuite, euh, dans un autre stand. Bon, toujours dans le même record, dans un autre stand, il y avait pas mal de jeux. Il y avait quelques jeux PSP qui m'intéressaient. Euh, bon, j'ai pas tout pris parce que... Le mec qui était dur en affaires un peu, donc euh, j'ai pris quelques-uns. Il m'a dit 5 euros le jeu PSP. Je, je lui ai dit 2 euros. Il m'a dit 3 euros. Je fais non, euros. Il m'a dit 3 euros. J'ai fait euh, non, non, 2 euros. Bah, je te laisse et je pars. Je laisse et hop, il me dit non, vas-y, c'est bon. Près 2 euros. Donc euh, j'ai pris le premier jeu à 2 euros. Burnout légende. Notice. Bon, je crois pas qu'il y ait des plus fournies avec celui-là. Il me semble pas. Et mince, les gars, je viens de voir. C'est pas le bon jeu. C'est pas le bon jeu qu'il y a dedans. C'est virtuel Tennis 3. Putain, j'avais pas fait attention. Ah ouais, je me suis fait avoir comme un bleu. Ah ouais, comme un bleu. Mais vraiment comme un bleu. Ah, il n'y a pas plus bleu que moi. Ah là, là laisse tomber. Ah, tant pis. 2 hein. euros. Pour un virtual tennis 3 avec une boîte burnout ben, légende. Bon, tant pis, on verra bien. Le deuxième, à 2 deux euros. J'espère que celui-là, j'ai pas. C'est bon. Mais non, même celui-là, j'ai pas fait de son. C'est F1 Grand Prix. 2 euros, la la la. même ça je ne sais pas, fait son. franchement, je regarde, mais je regardais vite fait, je me suis dit, ah c'est un bon état et tout. Bon, 2 euros, 2 hein. euros à F1 Grand Prix avec une boîte C6. Pas top, top, mais bon. Tant pis, hein. euh, Ensuite, Monster Hunter. Alors, est-ce que ça c'est le bon Celui-là, c'est pas le bon. Non, celui-là aussi franchement c'est une démo de marvel je crois ouais, je pense c'est une démo 10 de marvel ouais, franchement je suis dégoûté les amis ah ouais, je suis dégoûté bon même si il est complet et tout et encore heureusement il m'a dit il m'a dit 2 euros il m'a dit 5 euros au début je suis encore ouais, 5 euros vas-y salut franchement dégoûté non ouais, tant pis tant pis tant pis ça va prendre à mal regarder donc voilà 2 euros une démo Bon, la boîte est nickel. À l'occasion, si je trouve un loose, pourquoi pas. Donc voilà, sur bon quand c'est fini. Bon, il y avait un jeu qui me plaisait. Euh, j'ai oublié le nom. Un jeu, oui, euh, pas, très, pas très courant, mais j'ai oublié le nom. Je l'ai acheté. Euh, la meuf, elle m'a dit Ouais, euh, 3 euros. Bon, je dis 1 euro. Non, c'était pas un jeu, oui, excusez-moi, c'était pas un jeu, oui. C'était un jeu PS2. C'était Splinter Cell sur PS2 je lui dis combien madame je pèse 2, Elle me dit 3 euros je suis à 1 euro elle me dit non non ok je pars et un mec a de moi il me dit ouais as je fais, ouais ouais je suis Algérien hein. il me dit ouais je lui dis pourquoi pourquoi la question il me dit franchement pour déjà tu sais pas négocier hein. je hein ouais, bon je dis que c'est pas trop je lui dis euh, à tel prix elle me dit non bah salut ciao hein, je me prends pas la tête hein. lui c'est vrai qui était fort en négociation lui limite il voulait me donner un cours je crois en tout cas bref Ensuite, je vais dans une deuxième brocante. Deuxième brocante, je vois qu'il y avait quelques jeux. Bon, j'arrive un peu tard, parce que voilà, quand il y a des gens qui sont passés, il y a des gens qui sont en train de prendre et tout, je voyais euh, certains jeux. Euh, le premier, j'ai quand même trouvé quelques jeux. J'ai trouvé un loco roco. Est-ce que je suis assez de bons jeux ou pas dedans Eh bien non, c'est pas de bons jeux. Eh bien même celui-là, eh derrière, par contre, c'est chelou, les gars. C'est un, un disque avec le firmware 3.73. Je ne connaissais même pas ça. Je ne même pas que les, les mises à jour à se vendre. Euh... C'était euh, une disquette aussi achetée et autre. Je ne même pas quoi Bon, ça, c'est pas grave, j'ai payé un euro. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc 1 euro le coroco, La boîte le coroco Mais là-dedans, il n'y a pas le bon jeu. Ensuite, j'ai payé 8 euros tout ça auprès d'une Roumaine. Donc, quoi, ouais, 8 euros. Donc, de 8 euros, il y a. Bon, il y a deux jeux qui sont vides. Ça, j'avais vu, j'ai ouvert. Donc, euh... <rire> bizarrement, j'ai fait plus attention à la Roumaine aux autres. Ouais, j'aurais dû faire plutôt l'inverse parce que, franchement, la Roumaine, tout était, euh, tout était clean. Enfin, il n'y avait rien de. Il n'y avait pas autour de tour -loupe. Mais bon. Ça va prendre à ne pas faire de aux autres. Quoi. Bon, heureusement, c'est n'est pas grand chose que j'ai payé le jeu. Le jeu PSP, ça va pas coûter des masses. Donc, voilà. Ouais, euh... Alors, Crazy Taxi. Farware, la boîte était vide. Bon. Voilà, j'ai pris parce que une, deux fois j'ai des jeux en loose et ça peut me compléter une boîte. Ensuite, Network Speed Rival Underground, Pareil, vide. Ça, j'étais au courant, ça. Ensuite, on va passer au jeu Xbox 360. Le premier, Splinter Cell. Plutôt en état correct, un peu rayé la boîte, mais sans plus. Notice, tout, jeu. Et je crois que les jeux sont quand même plutôt... En... Ouais, non, ils sont un petit peu sales, c'est tout. Un petit peu poussiéreux, mais pas... plutôt en état nickel, nickel, nickel. Donc voilà, premier Spinter Cell. Le deuxième, fable. Je crois que c'est celui-là où il y a une surprise du chef. Ça a ton, un ton, un kebab complet, les, les frères. Je suis pas sûr que c'est celui mais je crois. Hein. Attendez, vous allez voir la surprise c'est quoi Est-ce que c'est sûr Non, c'est pas sûr là Ce sera peut-être pour le prochain. Donc fable 1. Complet, notice, c'est tout. Nickel, je suis content. Ça mange pas de kebab. Ensuite, Allo 1. Ah, c'est dans celui-là, les amis. À tomate, ketchup, oignon, mayonnaise. Il y a un bonus, il y a supplément fromage les amis. Supplément fromage, il est un supplément fromage. Time Cruises. un peu rayé, version PS1. En loose. Je sais pas ce que ça foutait dedans. Donc voilà. Allo Complet nickel. Magnifique. Bon Time Cruises, il est un peu. Il est un peu rayé, mais bon. Je ne m'y pas qu'il soit dedans. Enfin, je l'ai vu euh, quand j'ai regardé les jeux, j'ai je vu qu'il était dedans. Je suis avec Donc, donc euh... C'est pas moi qu'il a mis dedans. Ensuite, 2 on en état nickel. Attends, par contre, non, je sais que c'est vrai que je sais pas quelle CD. Ouais, ouais, franchement, les propres hein. Franchement, je sais pas. Tu as eu Madame la Roumaine, mais les jeux, mais c'est nickel. Elle avait beaucoup de jeux aussi qui étaient, on est à nickel et tout, mais il avait pas des jeux dans, enfin, des boîtes. Donc ouais, c'est dommage, je sais pas si elle s'est fait voler ou... ou si elle les avait mis dans son stand déjà vite. Donc ça, je sais pas trop. Et le dernier jeu, GTA 3. Bon, il faisait partir un collector, j'ai pas de collector. Tant pis, c'est pas grave. Mais bon, pour le prix que j'ai payé, ça mange pas de kebab. complet il y a même des posters. Il y a même des pubs Rockstar. Il y a tout, il y a tout les frères. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a même un truc qui a envoyé à Rockstar euh, Tech 2 je veux dire à palaiso bon je sais pas si c'est encore là-bas putain palaiso, en plus c'est pas loin de chez moi on va y faire un tour quoi les gars Parce que voilà euh, nickel ils sont juste un peu poussiéreux mais bon c'est pas très grave et le CD ce qu'il est propre ou pas celui-là ouais ça va il y a un peu de poussière c'est juste poussiéreux non franchement euh, ça va Madame la Roumaine, elle m'a eu des jeux qui sont pas trop mal. Madame la Roumaine plutôt. Donc voilà. Euh, bon. Bon, ouais, quoi. C'est pas. Ça passe. Enfin, ça passe, oui et non. Pour moi, ça passait. Maintenant que j'ai vu qu'il y a des jeux que j'ai trop... pris, c'est pas les bons jeux qu'il y a dedans, bah, ça passe un peu moins, quoi. Bon, après, c'est pas. C'est pas grave, quoi. Tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. C'est comme ça. On peut plus faire autrement. Hein. Donc voilà. Euh, bon, en tout cas, cette vidéo t'a N'hésite pas à liker. Abonne-toi. N'hésite euh, pas à commenter aussi, commenter, hein, c'est très très très important. Donc, euh, bon en tout cas, je te remercie, bon dimanche, moi je vais mettre devant One Piece, mais avant il faut que j'attaque le ménage, parce que là ma femme n'arrête pas de me marceler à ce niveau là, donc je vais, je vais un peu cirer la, le sol et autres, et en tout cas voilà. bon en tout cas bon dimanche à tous, à bientôt, salut les amis, ciao